spécial, Rapide unboxing, c'est Qu quoi Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un truc performant, je sais pas quoi. Des bonbons en plein Covid. Oh là là, vous avez vu ça? C'est beau, hein? Ah, vous voyez pas? Un truc, ça. Je vais enfin pouvoir faire du drift correct. Pour résumer, j'avais un short shifter qui me plaît pas du tout alors euh, j'ai racheté ça j'espère que c'est le bon truc bon du coup euh, si ça vous intéresse je vois un short shifter hein, et toute la tringlerie là euh, en short Allez.